Giorgio, eh, estamos en el encuentro internacional del sindicalismo alternativo en Barcelona, eh, eres representante de la CNT -F francesa. Eh, ¿Cómo define la CNT francesa? Je uh, ne no suis pas le représentant, je suis un des représentants. Mais mm je -hmm. vais parler en français parce que mon casse-casse est très bon. La CNT française, c'est une ancienne organisation qui a été créée en 1946 et qui a eu des hauts et des bas. Et, uh, avant, c'était la CGT uh, Syndicalisme révolutionnaire et qui, après la guerre de... en hommage au... à la CNT espagnole, s'est appelée SNT espagnole. Mais notre origine, c'est la CGT, Syndicaliste Révolutionnaire Française. Et donc, euh, nous, on a eu des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup d'adhérents de... en 1946, pour tout un tas de raisons, ça s'est retombé. La CNT s'est reconstruite en 1993, et donc maintenant, on est implanté dans... Certains secteurs, pas partout, hein, mais on est implanté dans certains secteurs, dont euh, l'éducation, euh, la presse, les médias, la culture, la métallurgie, mm -hmm. le bâtiment, mm -hmm. et essentiellement, après je, que les autres camarades m'excusent si j'ai oublié de, de citer leur nom. Euh, qu Quand euh, oh, sont nous, nous sommes aux, aux alentours de 3000 à peu près. Mm -hmm. euh, la situation euh, du. Le droit laboral en France La, la situation euh, bah, elle est de pire en pire. Hein, mm -hmm. euh, déjà avec euh, Sarkozy, qui était un gouvernement de droite et qui a remis en cause. Euh, donc, enfin, dont le but était de remettre en cause les, les droits, le, enfin, du travail, enfin, le droit du travail. Mais là, c'est encore pire parce qu'avec les nouveaux socialistes et, et Macron, qui, euh, donc le ministre Macron, qui ont les projets de loi de réforme du droit du travail, de, euh, de casser les 35 heures de la représentativité syndicale, etc. etc. Enfin, je ne veux pas euh, fond qu'effectivement, les droits syndicaux, on, syndicaux et du travail sont de plus en plus détruits attaqué. Serait... Euh, le, le, le pognon du Léonien ou le père pour le synnoté Oh, la CNT française euh, n'a pas d'opinion sur l'Union européenne. Ce n'est pas... Par contre, euh, nous constatons qu'effectivement les politiques euh, qui, que nous subissons en France sont des politiques qui sont un peu les mêmes que sur l'ensemble de l'Europe. Donc il y a une concertation forcément au niveau européen, sur... qu'on voit aussi au niveau de, de, de l'OIT, etc., sur la remise en cause des droits de grève. Bon. Mais donc, euh, effectivement, il y a nous subissons des politiques qui sont décidées par des bureaucrates. Néanmoins, sur l'Union européenne en tant que telle, la CNT jamais, ne se positionne pas. Par contre, nous nous positionnons contre les choix de l'Union européenne et les atteintes aux droits du travail.